Voilà, on a fait 8 km aujourd'hui, il fait moins 1, moins 2 avec un vent fort. Et Django, il est couché au Django Drome, tout tranquille, il est très attentif. Parce qu'aujourd'hui, il y a un intrus dans le Django Drome. Regardez ça. Une intrus dans le Django Drome. Django. Gentil Django. Django Django. Hey. Django Alors Django il est couché il surveille l'intrus, comme ça <rire>